sur 102 points, c'est retransmis également sur Facebook, un peu partout. En tout cas, ça fait plaisir de voir un DFM euh, présent sur cette 41e édition de Tour Cycliste de Martinique. On sait déjà, on le connaît déjà, Félix Dupuis. il ne loupe pas une occasion pour être là parmi les sportifs. Merci, merci pour le travail que vous faites, merci également pour l'équipe, parce qu'il n'est pas tout seul, Félix Dupuis. c'est l'équipe, surtout ceux qui sont à la technique. Réveillez-vous, parce que Félix, c'est vrai, il est non voyant. Le bon, voilà, il faut rester connecté en permanence avec nous avec euh, Andy FM sur le terrain. Encore d'autres concurrents euh, qui arrivent, c'est eh bien Félix Après, puis, merci. Et puis, continue le travail que tu fais. Euh, et puis, j'ai l'impression, un jour, je vais te recevoir sur 100% sport le lendemain, sur KFT Télévision pour parler de sport mais pour parler également de Andy FM. Ok, j'ai ami, tout euh, est enregistré. Donc, je crois que pense... euh, ce sera un réel plaisir pour nous de. Voilà. De recevoir l'équipe un petit peu, ceux qui ne sont pas disponibles, de les recevoir. Eh bien, merci. Et à bientôt. Ok, merci.